Je te félicite, tu es doué petit, très doué. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous donnes autant de fil à retordre, surtout contre mes meilleurs agents. Vos meilleurs agents Avec ces costumes ridicules Ce sont mes hommes de main. Et alors Mais il est temps de regarder les choses en face. Tu ne peux pas gagner. Je me débrouille pas trop mal pour l'instant. Tes pouvoirs sont impressionnants. Mais tu n'es qu'un personnage de film et c'est moi qui commande. Apparemment, quelque chose m'empêche de t'atteindre directement, c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ta copine, par exemple. Et alors Je l'ai déjà sauvé une fois. Je peux recommencer Pas cette fois. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui n'existe pas. Tu n'as pas compris le concept du film, je crois. Il me suffit de virer l'actrice pour éliminer purement et simplement le personnage. Regarde. Qu'est-ce que tu croyais Ta vie est un mensonge. Tu vis dans des décors et tes amis sont en fait des acteurs qui jouent un rôle. Et réalisateur a fait semblant d'être de ton côté, mais il est exactement comme moi. Il sert de toi. Alors maintenant, écoute-moi bien. De deux choses l'une. Soit tu arrêtes ces conneries de super-héros, tu acceptes de jouer selon mes règles et on termine le film dans de bonnes conditions. Peut-être même que je pourrais faire revenir ta copine si t'es sage. Soit tu continues de me compliquer la vie et moi je te pourris la tienne jusqu'à ce que t'en crèves. Même si pour ça je dois saboter mon propre film. Je préfère encore ça plutôt que de laisser un simple personnage en prendre le contrôle. Et n'oublie pas, je te surveille de près. Tu as jusqu'à demain 9h pour te décider. Où est-ce qu'elle est, qu est Qui ça Te fous pas de ma gueule. C'est parce que je m'entends bien avec elle, c'est ça Il faut que tu arrêtes de te faire des films. Ta vie est un mensonge.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 Il faut que tu arrêtes de te faire des films <rire> Tu vois bien Elle est bonne Bonjour Ha ha ha sauver la cheerleader. Sinon, voilà ce qui va se passer Tu es une anomalie dans le système. tu es un personnage, c'est normal que tu puisses pas voir les techniciens ou, ou les caméras tu ne peux pas gagner. Bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce qui lui arrive Il a compris. Bon ok, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Alors j'ai pas tout capté non plus, mais apparemment c'est cool. Si, si tu, tu veux, veux voir, voir le grand final, final abonne-toi